pas du tout dans le domaine de l'éducation euh, comme on a pu écouter jusque-là. Euh, C'est un sage-femme et euh, il se prénomme Christian. Bienvenue Christian. Bonsoir et merci de m'accueillir sur, euh, sur ce beau moment qu'on va partager, j'espère. Ben, C'est un plaisir pour moi aussi euh, de découvrir euh, ce métier de sage-femme que voilà, moi je connais euh, en tant que maman, mais je ne connais pas euh, tous les envers du décor. donc Je pense que ça peut aussi intéresser... Euh, d'autres personnes qui pourraient se poser euh, des questions. Euh, donc on va faire un petit retour euh, en arrière et puis euh, repartir du début de ton histoire. Est-ce que euh, tu peux nous raconter quelques souvenirs euh, qui soient mauvais ou qui soient bons Il y a peut-être un peu des deux. Euh, de ton enfance et de ton adolescence qui auraient peut-être eu un impact mmh. sur ta, ton choix de métier plus tard Ah, là, forcément, c'est une très longue histoire que l'histoire d'une vie. Hein. Euh, maintenant... Qu'est-ce qui aura pu probablement me pousser vers, vers, vers mon métier d'une manière ou d'une autre C'est certainement deux événements assez clairs euh, dans ma tête. Le premier, c'est que je suis fils unique. Et, et euh, sans, sans aller dans, dans des détails qui, qui sont personnels, propres à ma maman en l'occurrence, mais, mais euh, j'ai su très tardivement que euh, je serais serai tout seul et que j'aurais jamais de frères et soeur. Euh, et c'est vrai que moi j'ai toujours manqué de ça, de cette relation fraternelle que, que, que j'aurais aimé vivre. Donc il y avait quand même ce souhait d'être entouré de notre enfant à la maison. C'est quelque chose qui m'a toujours interpellé. Euh, après, il euh, y, y a le fait d'avoir, euh, pendant mon adolescence, euh, ce sont les hasards de la vie, euh, assisté comme ça entre eux, les voisins... Euh, les cousines etc il y a eu une succession de 3-4 naissances là quand j'avais 13, 14, 15 ans et, et, et en fait je me suis retrouvé comme ça à aller errer dans les services de suite de couche en maternité où là j'ai découvert euh, un univers hospitalier qui, qui était euh, comme ça euh, différent des autres euh, où il y avait du sourire où il y avait euh, des pleurs de bébé tu euh, avais et déjà fréquenté moments. Tu avais déjà fréquenté les hôpitaux pour d'autres occasions euh, plus tristes, et on va oui. dire Et oui, c est, c est, tu, tu rebondis très bien parce que c'était un petit peu là où j'allais en venir à, à, en bout de propos. C'est-à-dire que euh, j'ai été gravement malade quand j'avais 6 ans. J'ai eu une méningite et j'ai vraiment, vraiment failli perdre la vie à ce moment-là. Mmh. Et ma vocation médicale est née là, exactement. Euh, probablement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui m'ont sauvé la vie. Et, et, et je garde ces, ces, ces souvenirs euh, évagues et clairs euh, de ces tenues blanches, de ces sabots, de cette odeur d'éther hein, qu'on rencontrait mmh. à l'époque euh, dans le milieu hospitalier. Et, et j'avais été extrêmement impressionné de, de savoir, de comprendre que mon, mon médecin généraliste, euh, euh, qui, qui a traité toute la famille jusqu'à sa retraite, avait détecté la maladie, m'avait envoyé en urgence à l'hôpital, euh, d'extrême urgence d'ailleurs. Euh, au passage, mon père il avait laissé le moteur de sa voiture, hein. Genre, la voiture était fumante en arrivant à l'hôpital, comme <rire> toi, il n'y avait pas que Samu à l'époque. C'est ouais. dingue, parce que tout ça, ça s'est joué à très très peu de choses, et, et, et je suis resté vivant, je suis sorti de là euh, euh, euh, avec un traumatisme quand même, et, et, mmh. et le fait d'être très impressionné que des gens puissent avoir ce pouvoir de sauver les autres. Voilà. Et avec Ça, euh, les resté. gens qui t'ont entouré, qui étaient, euh, enfin, au niveau des mmh. soignants j'entends, qui étaient justement euh, déjà très souriants Alors oui, euh, mais aussi, je, je... <rire> tu sais, quand tu as 6 ans, tu te rends compte quand même de beaucoup de choses, même si tu es très malade, euh, c'est à la fois, euh, tu vois dans ce séjour hospitalier, euh, euh, une infirmière qui s'est malheureusement trompée de, de patient, et, et qui est venue chercher, euh, voilà, qui est venue... Euh, je cherchais à me poser une perfusion euh, sur la veine, la veine épicrânienne. C'est extrêmement douloureux et ça m'était pas destiné. Donc je, je... Euh, ouais. En fait, euh, euh, c'était fait réprimander d'ailleurs pas mal. Euh, et, et je sais que ce jour-là, je me suis dit, tu ne seras jamais infirmier. Voilà. <rire> tu as déjà <rire> ouais, tu éliminé un truc, quoi. <rire> oui, voilà, bon, c'est comme ça. Euh, et en même temps, j'ai ce souvenir euh, étonné de... de... De ces équipes qui m'ont fait mes ponctions lombaires, il y en avait une par jour. Oh donc ouais. des ponctions lombaires qui sont finalement une aiguille équivalente à la péridurale d'aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui on l'a fait après une anesthésie locale hein, mmh. de la peau. Ouais. On ne peut pas sentir l'aiguille. Moi à 6 ans on me faisait ça à vif, il n'y avait pas d'anesthésie. De... Mmh. Donc y a, je me souviens des 4 personnes qui me tenaient et qui me faisaient épeler des mots. J'apprenais, j'étais en CP donc j'apprenais... Euh, les lettres, les mots, et il faisait que les mots. J'ai ce souvenir d'avoir épelé comme ça quelques mots hôpital, docteur, sage-femme. Euh, là tu vois <rire> ouais, non. non, pas ouais, à l'époque. Mais... Mm. Ouais, pour pas te pas changer les idées. quoi. Mm. Ouais, ouais. Donc, tu vois, euh, quand tu mélanges ce souhait de fratrie, euh, mm. tu mélanges une, une expérience de vie qui est assez unique, hein, au fond, parce que Bien sûr. tu te sors d'une histoire assez lourde. Euh, des naissances à un moment clé où tu te cherches euh, sachant que tu as cette vocation médicale mais tu sais pas trop comment l'orienter, d'un seul coup l'obstétrique euh, elle, elle a éclaté à mes yeux, tu vois je t'en parle, j'ai quelques frissons j'ai quelques larmes qui viennent ouais, ouais. Et, et je me dis mais bon sang c'est ça que je veux faire mmh. parce que euh, je, je peux exercer la médecine euh, mais du côté de la vie quoi. ça c'est fantastique, hein. tu vois c'est pas euh, sauver, c'est pas le but euh, soigner, non c'est prendre en charge euh, quelque chose qui est à la base un processus complètement physiologique c'est la reproduction de notre espèce hein, ce... euh, et qui perdure d'ailleurs euh, <rire> et, et, et tu pars de rien et neuf mois plus tard euh, tu te retrouves avec un bébé dans les bras et, et tu te dis mais, mais ça, ça c'est quelque chose d'énorme ça relève et, un peu de la et... magie quand même <rire> ah ouais, ouais ça, et, tu, oui je ouais. suis d'accord <rire> je suis d'accord. Moi, bon, après, c'est pragmatique. Hein. Ouais. Mais, mais, mais, tu sais, au fond, euh, oui, au-delà de, au -delà de bah, des connaissances qui nous sont nécessaires, hein, c'est quand même un, un métier d'intuition hein, mmh. au final. Euh, donc, voilà, oui, à les magies, j'en sais rien. On ne sait jamais prévoir l'heure d'un accouchement, mais Bien sûr. on peut sentir des choses. Mmh. Ouais. Euh, de toute façon, mmh. euh, voilà. voilà, je pense que c'est ouais. ce qu'on va découvrir après. Ouais. Il y a une ouais. Il y a une relation à l'humain qui est, qui est formidable et qui doit être très proche, quoi. Oui. Est-ce que euh, tu as exercé d'autres métiers du coup avant de, de devenir sage-femme ou pas Donc ça a été vraiment euh, oui. la vocation. Oui. Ouais. Voilà. Même euh, en non. tant que jeune, euh, quand on fait ses études, parfois, bon, voilà, on peut mm. faire quelques petits jobs d'été des choses comme ça. Non, toi, tu t'es oui. tourné. Euh... Alors, la particularité, c'est que, effectivement, j'ai eu une activité via le sport qui m'a permis, euh, je, je dirais, de, de me permettre de compléter ma bourse d'étudiants, hein, puisque je suis quand même issu d'une famille d'ouvriers, j'ai grandi dans cité HLM, enfin, donc vraiment, j'ai dû me faire tout seul, hein, je suis mmh. le seul de la famille qui a, qui a réussi à faire un petit brin d'études, hein, quand même. Bravo. Donc, euh, c'est vrai que... Je, je sais pas, tu sais, euh, je vais y revenir après, tiens, tu, tu mmh. me fais penser à rendre hommage à mon ancien nombre de CP, <rire> mais euh, euh, j'ai joué au foot comme beaucoup de garçons euh, qui vivent dans le sud et au soleil, si tu veux, et puis euh, toujours euh, dans cette idée de compréhension, de, de respect, je, tu vois, de beauté, il y a une certaine esthétique quand même dans, les, dans le sport qu'on qu pratique, hein. et on peut trouver, pour ceux qui aiment, une esthétique... Euh, dans, dans le foot, mais moi j'ai toujours été choqué par les agressions, etc. Et j'aimais ce côté respect des règles. Donc euh, je suis devenu très tôt arbitre. Je me okay. suis formé, etc. Et je me suis retrouvé à 12 ans et demi, euh, euh, jeune arbitre. Et, et j'ai été pendant quelques années comme ça, euh, euh, le plus jeune arbitre de France en fait, pendant quelques ah ouais. années, en gravissant les échelons. Et j'ai eu voilà, une petite carrière qui, qui, qui aurait été brisée lors de mon arrivée à Paris, mais c'est un autre sujet, tu sais... Marseille et Paris, ça ne fait pas bon ménage. Non. non, ça ne s'entend pas bien, non. <rire> donc, euh, quand tu viens à Paris, on est capable de te briser ta carrière aussi. Quand tu viens ah, ici. Ouais. enfin. Mmh. Donc, en tout cas, euh, le fait de pouvoir me retrouver dans ma passion du foot, à inviter des matchs, me permettait euh, bah, de d'avoir quelques indemnités qui complétaient ma, ma bourse d'étudiant. Et donc, j'ai pas eu besoin, moi, de faire ces jobs d'été, okay. que ce soit de serveur de livraison, mais je les aurais fait bien volontiers, bien sûr, bien ouais. sûr. Voilà. Bon. Et donc euh... du coup. Ouais. Euh, je rebondis, parce que je t'ai dit, mon ancien nombre de CP, tu vois, euh, mmh. euh, j'ai fait deux mois d'école en CP, deux mois, pas plus, hein, et ah j'ai oui. pas redoublé. Mais ouais, c'est une époque où, moi, quand j'ai eu mon c'était c'était l'issue de tout un tas de maladies, bon, on a compris après que ce sont mes amygdales qui portaient ces germes, j'ai été malade tout le temps, tout le temps, jusqu'à ce qu'on comprenne ça et que je me fasse opérer, mmh. mais c'est une époque où où euh, ben, voilà, ma, ma maîtresse venait à la maison m'amenait les devoirs et, et, et je lui dois beaucoup parce qu'elle parce que, euh, m'a permis de passer en euh, CE1 alors j'ai été à l'école seulement deux mois c est, c est je sais pas si aujourd'hui on peut retrouver ça encore mais, mais euh, ouais, c'est pas voilà. du télétravail fin, du, du distanciel mais euh, là elle venait euh, chez mmh. toi quoi, te donner, euh, te donner ouais. les cours euh... Euh, je... ouais. tu te rappelles de, de son nom oui, madame mosak bien sûr, je me rappelle. Voilà, bien. si jamais Mais... elle écoutait mon podcast, hein, qui sait <rire> Sa famille <rire> ou ses descendants, enfin. Voilà. Ouais. Que je... Voilà, ouais, ouais. Elle est... est dans mon cœur, j'y tiens beaucoup. C'est touchant. Oui. touchant. Euh, du coup, pourquoi tu as choisi plus particulièrement cette, cette voie de sage-femme Quand tu t'es euh, destinée au milieu médical, euh, forcément, il y a plein d'ouvertures possibles. Vraiment, l'enfance, c'était ce qui t'attirait le plus, quoi. Ben, oui, euh, clairement, euh, à la base, ouais, on va dire la gynécologie obstétrique parce que euh, probablement l'image de la mère aussi, hein, euh, le, le respect euh, pour toutes ces femmes qui portent, euh, qui portent leur enfant euh, dans leur corps, qui, qui leur donnent naissance, mais, mais, mais, mais ce n'est que le début d'une aventure d'une vie, en fait. Euh, je veux dire, quand on est mère, on, on est euh, une personne... Euh, pas toujours la personne numéro un, enfin, je... c'est inclassable une mère, en fait, finalement, je dans, dans le cœur de chacun. Ce... <rire> euh, donc il y, y a une espèce de, de respect extrêmement profond, voilà, de, euh, et des mères, donc toute cette partie, on va dire, obstétrique, mm -hmm. et puis, euh, de, de, je dirais, de la place des femmes de, de façon générale. Donc euh, c'est une manière de de consacrer une vie euh, au respect de la cause des femmes. Et aujourd'hui, ça fait partie de mes combats, euh, le combat entre autres euh, associatif euh, contre les violences obstétricales euh, gynécologiques euh, au sein du collectif euh, Stop VOG, Stop euh, euh, et puis de faire quelques actions euh, plus individualisées auprès de, auprès de mes patients pour, pour les aider tant que je peux, les orienter. Ouais, ça fait partie de mon travail. Il n'y euh, avait, avait pas vraiment d'autres options au final. Hein. Oui. Oui, c'était déjà, hein. déjà en toi, quoi, en fait. Mmh. Oui. Et... Ou alors, il y aurait eu carrément autre chose. Ça aurait été du SAMU, tu vois, de l'urgence pure, quoi. Voilà. Alors, du coup, Christian, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu quels sont les objectifs principaux de, de ton métier de sage-femme L'objectif premier, euh, c'est d'être... Euh au niveau obstétrical, euh, d'être dans le cadre du suivi de la grossesse normale, euh, de, de l'accompagnement et de la réalisation de l'accouchement normal, nous n'aimons pas le mot réaliser ou faire l'accouchement normal, puisque ce sont les femmes qui accouchent et pas nous, mais mmh. on se comprend. Mmh. Euh, et Ce sont ensuite les suites de couches normales. Euh, donc Ça c'est pour la partie obstétrique, ce qui veut dire que notre travail c'est diagnostiquer euh, toutes les, tous les franchissements de lignes jaunes, hein, ce qui pourrait être pathologique, et donc d'intégrer les spécialistes qui peuvent être concernés par ces euh, dérives, qui soient euh, gynécologues, obstétricien bien sûr, pédiatres, euh, anesthésistes en fonction du moment, et tous les autres spécialistes de la santé. Euh, dans le décours d'une grossesse puisque euh, une femme peut avoir tout type de maladie et être enceinte hein, de fait mmh. donc euh, on peut vraiment rencontrer absolument tous les spécialistes de la médecine à nos côtés donc ça c'est pour la partie obstétrique en gynécologie on a un travail dit de suivi gynécologique préventif c'est à dire qu'on peut prendre en charge n'importe quelle jeune femme dès lors qu'elle a euh, ses premières règles jusqu'à la fin de sa vie euh, dès lors qu'on est dans ce travail de suivi de femmes en bonne santé ce qui veut dire que si on a une femme qui présente des pathologies, comme un diabète, une hypertension, etc., et bien, il doit y avoir, euh, soit c'est le gynéco euh, qui s'occupe d'elle, soit, euh, si on s'en occupe, il faut qu'il y ait le spécialiste concerné qui s'en occupe en parallèle. de notre mmh. travail, de la même manière, que ce soit en matière préventive, euh, contraceptive, euh, et vraiment extrêmement large, hein, finalement. Ouais, je je vois ça, que, ouais. Tu vois, tu peux... Euh, avoir les petites infections de la vie quotidienne que tu peux, euh, que tu peux traiter. Euh, désormais, on ne passe plus par, par les médecins, puisque nous étions autorisés jusqu'à aujourd'hui, tu vois, comme quoi les, les choses se font bien, jusqu'à un nouvel arrêté ministériel qui est tombé aujourd'hui, on peut désormais traiter les infections sexuellement transmissibles et celles de leurs partenaires qui était pas encore autorisé. Tu sais, on est dans un métier, un peu comme on dit, pardon l'expression, mais qui est un peu le cul entre deux chaises. Hein. <rire> C'est-à-dire qu'on est, on est une profession médicale et pas paramédicale, On est médicaux depuis 1802. Et, ah ouais. et, et on n'a pas ce doctorat euh, qui pourrait, on va dire, symboliquement distinguer euh, euh, la profession de, euh, des autres. en fait, moyennant quoi. Donc c'est le suivi euh, gynéco-préventif, donc les frottis. Euh, les examens euh, annuels, euh, prescrire les mammos les échos, les IRM, etc. Bien sûr, la contraception, donc les postes d'implants, de stérilité, prescription de pilules, etc. C'est très, ouais, très, très, très, très peu large. connu. Hein. Ouais. Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, mais ça grossit, parce qu'on vient beaucoup nous voir en nous disant souvent que, euh, sans faire offense à nos, évidemment, à nos camarades gynécologues, mais, mais que les sages-femmes euh, offrent une écoute euh, probablement euh, un petit peu d'un angle différent et probablement en quantité supérieure à la consultation. Mmh. Les consultations sont plus longues. Donc, ouais. c'est vrai que c'est ce qui plaît beaucoup aussi, le fait de se sentir écouté, de pouvoir partager. Et ça. quelque part, on dit à sa sage-femme des trucs qu'on ne dit pas à son gynéco. Bah, il y a une euh, relation, euh, je ouais. pense, qui est différente, oui. Mmh. Mmh. Oui, absolument, absolument. Euh, voilà. Et puis, en matière de pédiatrie, c'est la pédiatrie du nouveau-né, c'est-à-dire euh, l'enfant jusqu'à ses un mois de vie. Okay. Et ça intègre, bien sûr, l'accueil à la naissance. Euh, de ce nouveau-né, quel que soit son, son, son état de santé, c'est-à-dire que même en euh, état de mort apparente, on est habilité et formé pour les réanimer, bien sûr en parallèle, le temps de faire appel au pédiatre et que, que le pédiatre arrive, mais euh, voilà ce panel qui est, qui, qui, qui est extrêmement large et qui permet ouais, d'intervenir auprès de la vie des femmes tout, tout le long. Ouais. C'est passionnant. Ouais. C'est ah bah sûr, 60, tu ne dois 60. pas t'ennuyer, il hein, y a toujours plein de choses, ouais. plein de facettes. Voilà, quand il mmh. y, y a différentes casquettes possibles, de toute façon, dans un métier, on ne s'ennuie jamais. Hein. Oui. <rire> Et alors, quel parcours tu as suivi pour euh, devenir sage-femme J'ai suivi moi, un parcours euh, qui n'est plus celui qui, qui existe aujourd'hui, donc euh, mon parcours à moi qui était... Euh, un concours d'entrée simple sur la base du niveau bac scientifique, c'est une époque révolue, hein. euh, aujourd'hui depuis 2001, euh, on accède à, aux études de sage-femme après la réussite au, au concours de la fin de première année de médecine. Mm -hmm. C'est cette première année de médecine qui est commune hein, finalement à tous les métiers médicaux. Euh, et donc ensuite il y a quatre années supplémentaires d'études, ce qui fait cinq années au total, et euh, il est question, euh, là c'est en train d'être discuté, euh, ça devrait être acquis très vite dans les mois qui viennent, euh, qu'une sixième année d'études soit, soit lancée, parce qu'il est bien évident aujourd'hui qu'en qu cinq années on n'a plus le temps de faire le tour de, de tous ces domaines, ce, ce sont ouais. des études qui sont euh, extrêmement lourdes à vivre. Hein. C'est très très très très dense. Ouais. Que, comment ça s'est passé du coup mmh. pour toi, euh, mmh. c est, c est, mmh. cette formation ben, en fait, euh, si tu veux, euh, d'une part, il y, y a la formation de sage-femme qui en soi est dense, parce que euh, tu as euh, un, un nombre d'heures de, de, de formation qui est, qui est lourd, un nombre d'heures de stage qui est très très lourd aussi, mm -hmm. ce qui fait que tu as un, un temps de repos qui est, qui est vraiment faible, hein, donc on, ouais. on, on est vraiment dans une intensité euh, forte, euh, et donc sous pression, de fait. Euh, on doit rajouter à ça euh, loin de moi l'idée de vouloir jouer les victimes, hein, c'est pas l'objet ici mais quand même ça reste une composante que j'ai vécu moi dans mon parcours puisque mm -hmm. je suis rentré à l'école de sage-femme en 96, ça faisait seulement 14 ans que le métier avait été ouvert aux hommes puisqu'il était interdit jusqu'à 1982 et c'est euh, euh, grâce à l'action euh, de, de, de quelques hommes en France euh, dont mon dont mon collègue Louis Bellassen, qui fait partie de cette toute première promo de garçon et avec lequel je travaille aujourd'hui, mmh. fait partie de ceux qui se sont rebellés, puisque le métier était exclusivement réservé aux femmes. Et c'est grâce à une directive européenne, euh, une, à, qui a été signée à, à Rome en 82, dans l'objectif d'autoriser les femmes... Euh, la, l'accès au métier d'homme que justement cette égalité des sexes a été bah utilisée oui. en sens inverse alors Bien que ce n'était pas attendu voilà, ouais. donc, face à cette évidence juridique les hommes sont rentrés dans le métier donc en fait on ne nous a pas ouvert la porte du tout hein. on a défoncé le mur c'est comme ça que ça s'est <rire> passé clair. Donc, euh, voilà. et du coup euh, ça, ça, veut, ça veut dire ce que ça veut dire c'est à dire que j'ai dû pendant mes études euh, faire face euh, bah, d'une part à, à à l'idée d'être seul dans ma promo, hein. c'est vrai que même pendant le concours, tu sais, c'est impressionnant. Il faut quand même se remettre euh, un petit peu dans le contexte. Hein. Euh, tu as une vingtaine d'années, euh, donc tu euh, voilà, t'es quand même pas non plus dans ta vie d'adulte, euh, complètement à l'aise. Euh. Tu, tu te retrouves dans un amphithéâtre hein, euh, au milieu de, de, de 500 filles, il euh, y avait quatre garçons, je crois... Hein, euh, tu sais, pas assez... hum. rien que ça, déjà, c'est pas facile. Hein. Ouais. Et puis, ma foi, on se retrouve à l'entrée à l'école, où je suis, je suis le seul garçon de ma promo, et, et, et ça faisait un quart d'heure qu'on était entré en classe, et déjà, euh, il, y avait, il y avait des, des pics qui étaient lancés, si tu veux. Donc, moi, j'ai dû faire face à la différence, ouais, voilà, ouais. la ségrégation aux gens, etc. Alors, je dis pas que j'ai pas été protégé aussi par certaines personnes qui disaient que voilà, c'était très bien qu'il y ait le mixité, mais faut pas arrivé, hein. Euh, ça s'est pas passé comme ça euh, j'ai vécu des choses euh, à ce moment là, c'est pas si vieux mais enfin un petit peu quand même euh, qu'on qu ne pouvait pas vivre aujourd'hui parce que ce qui m'a été dit ou ce qu'on m'a fait, euh, aujourd'hui avec un smartphone, tu vas prendre une photo de quelque chose qui est écrit à ton égard sur un tableau de service, comme euh, par exemple pour ton premier jour de stage euh, euh, venez vite voir euh, euh, le premier homme sage-femme en stage euh, venez mmh. voir à quoi il ressemble, ah oui. enfin tu vois des des mmh. choses. Et, et tu vois un défilé de gens qui viennent d'autres services pour regarder quelle tête tu as, tu vois. Ouais. Donc il euh, y a le phénomène un peu objet de cirque, ce questionnement, euh, mais qu'est-ce qu'un garçon vient faire dans ce métier, mais, mais pourquoi tu fais ça euh, Oui, enfin, pourquoi pas euh, et Pourquoi pas euh, tu ouais. vois euh, Donc ça, ça a été difficile à vivre parce qu'il y avait tous ces non-dits et ces choses qui se passaient en coulisses et ces pressions, dont celle du directeur d'école, hein, carrément. Ah ouais? Le directeur technique euh, qui, qui est un grand patron euh, d'une des maternités à Marseille, euh, barrer la route euh, à tous les garçons. Je veux dire, euh, j'ai eu euh, une sorte de privilège d'être le premier garçon de l'école euh, de chambre de Marseille à sortir euh, avec mon diplôme en main sans avoir redoublé. Mais je peux te dire que euh, jusqu'au bout, euh, jusqu'à mon épreuve de diplôme d'État, la pression, elle est, elle, ouais, elle a as été bataillé là j'ai eu droit à tout ce qu'on peut imaginer comme euh, voilà. traitement de faveur. Sympa. Voilà. Sympa. Et maintenant, la proportion d'hommes, voilà. coup, elle a un peu changé oh. quand même Alors, oui, euh, elle a changé un peu, euh, mais, mais parce que le, les modalités de recrutement ne sont plus les mêmes. Je mmh. te disais tout à l'heure que moi, je suis passé par un concours spécifique, donc euh, oui. il fallait avoir cette idée d'être sage-femme pour passer le concours de sage-femme. Aujourd'hui, tu te présentes à la fac de médecine, donc euh, tu peux aller soit en médecine, soit en chirurgie dentaire, soit en sage-femme, et dans certaines écoles, en kiné, euh, euh, etc. Tu vois Donc euh, le concours, il est un peu plus général, et c'est en fonction de ton rang de classement que, euh, avec le numerus clausus, tu, tu, tu vas choisir euh, dans, dans ce qui reste, là où tu veux aller. Donc il oui. y a plus de garçons, la proportion, elle reste faible. Mm -hmm. et, et, et, et, et, et, et, et quand bien même tu peux avoir un certain nombre de, de, de garçons qui vont commencer leur cursus, euh, tu vas avoir du déchet, des abandons, parce que ce métier est extrêmement spécifique. D'ailleurs, le déchet est valable pour les filles aussi. Hein. Mmh, bien sûr. Bien il y a sûr. un gros déchet. Il y a un gros déchet. Hein. Tu sais, euh, euh, le, le métier spécial. Euh, est, euh, tu ne tu peux, peux pas faire ça si tu pas euh, imprégné de ce que tu fais. Voilà, je, je, en tout cas, sur ce métier-là, ce métier spécifique de la santé, je dis bien qu'il faut aimer tous les métiers, mais mmh. celui-ci te demande une implication, te fait vivre des choses tellement dans l'intensité dans l'extrême que, que si jamais la passion euh, s'évade, ça devient compliqué de, de, de travailler. Et pendant les études, c'est très révélateur déjà, hein, mmh. parce, que, parce que finalement, euh, tu as une vingtaine d'années et tu as déjà la vie d'une femme et d'un enfant dans tes mains. Quoi. Ouais. Euh, donc euh, voilà, pour te donner un exemple, l'exemple de ma promotion, on était 29. Hein euh, on a eu, euh, au fur et à mesure de notre avancement dans les promotions, on a récupéré euh, 10 collègues qui étaient des promos du dessus qui redoublaient. On aurait dû finir à 39, tu vois. Et on est, on est sorti euh, au diplôme à 19, c'est-à-dire que ah oui. ça te donne une idée. Oui, ça crème bien. Hein. Une... Ouais. Voilà. Donc c'est très très lourd, il y a des abandons. Hum. Voilà. Et alors tu me disais juste avant, excuse-moi, je te coupe. Euh, tu me disais tout à l'heure que euh, on ne pouvait pas dire sage homme. Alors est-ce hum. que tu peux expliquer du coup parce que moi je l'ai entendu mais en off. <rire> mais est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu justement pourquoi on dit sage femme même pour un homme La sage femme qui est donc un, un nom féminin très officiellement, euh, c'est la personne. Qui, qui est dite euh, euh, détentrice, quel grand mot, euh, de, de l'expérience, de la sagesse, de la connaissance de la femme. Voilà. Donc, on euh, est bon, les descendants de, de celles qui étaient les matrones, hein, nos, nos aïeules sages-femmes. Et, et qui finalement, d'ailleurs aujourd'hui dans certaines parties du monde ça continue à être comme ça euh, sont celles qui dans le village sont les plus respectées celles à qui on va faire confiance pour et se oui. faire accompagner pour la naissance du bébé donc euh, on est on est les garants de cette histoire euh, euh, en tête Vienne, quoi. quelque part euh, je, je, je, je me sens privilégié de, de faire partie de ceux qui, qui, qui donnent suite à, à, à ces si nombreuses générations de de consoeurs qui, qui m'ont précédé, et celles qui me succéderont parce que de toute façon, comme, euh, comme vos métiers à vous, les métiers de l'enseignement, hein, ce sont des choses qui, qui sont euh, aujourd'hui euh, impossibles à, à supprimer de la vie de quelqu'un, quoi, donc on voilà. Espère, on espère. Mais, mais j'espère. Je on dit un homme sage-femme, du coup. Exactement, voilà. Alors. Ouais, c'est beau aussi. C'est le seul moyen. Et oui, et puis, euh, puis... c'est vrai que quand, quand tu, es, tu es très jeune ou quand tu es à l'école, bon, il faut il t'habituer faut un petit peu à ça. Hein. C'est pas toujours facile de... Bon, on voit une sage-femme, ok, c'est un peu bizarre, on... tu mets des tenues roses sur le dos, si tu as habitué à porter du rose, c'est abusant, tu vois. J'ai eu une tenue blanche à l'école, je n'avais pas les mêmes tenues que les collègues, donc il y avait déjà... Heureusement, d'ailleurs, parce que c'était des tenues très filles. <rire> Et, euh... Et maintenant, tu portes du rose euh, de temps en temps Oui, même un peu plus. Hein. Ouais, <rire> ouais, ouais, J'ai pris, pris goût à ça, bien sûr. Bah, finalement, il oui. n'y a pas de raison. Hein. Mmh. Le rose appartient à tout le monde. Hein. <rire> Exactement. Donc tes premières difficultés, finalement, ça s'est mmh. joué déjà dans tes années d'études Oui, à euh, l'école, oui, clairement. Voilà. Euh, exister, exister, voilà. Ouais. Exister et, et, et moi-même, ça c'est quelque chose de très intime finalement, mais, mais c'est euh, pour moi-même accepter l'idée que je puisse exister. C'est-à-dire, euh, euh, en tant que sage-femme, j'entends bien sûr. Bien sûr. Euh, c'est Comment se fait-il que j'ai choisi ce métier et qu'on ne veut pas de moi Qu'est-ce que j'ai de si différent Qu'est-ce que j'ai fait de mal mmh. euh, Tu vois, on, on, on, on, on te met sous une certaine forme de, de, de, de pression et d'exigence qui fait que, quelque part, euh, c'est vrai que tu dois faire dix fois mieux que les autres. Hein. Ouais. Euh, et tu dois être très discret. Euh, voilà. Et en même temps, c'est très amusant. Euh, je je, je m'en amuse beaucoup aujourd'hui parce que euh, quand tu fais tes tes tout premiers gestes d'accouchement si tu veux, on dit qu'on fait des accouchements à quatre mains, c'est-à-dire que la sage-femme mm -hmm. euh, tu, tu mets tes deux mains euh, la tête du bébé, le périnée de la patiente et, et la sage-femme diplômée est à côté de toi et elle met ses mains par-dessus les tiennes pour t'aider à les positionner et, puis, euh, ouais. euh, et, et te faire sentir la pression qu'il faut exercer pour bien tenir la tête, etc. Voilà. Bah, écoute, moi ce truc-là euh, je, je, je ne l'ai strictement jamais vécu jamais, ah ouais. absolument jamais euh, voilà, alors c'est vrai que ouais, je n'ai pas une carrure imposante, hein, je fais une taille moyenne et tout, mais je pense que euh, malgré tout, euh, dès, dès, dès le tout premier que, que, que, que j'ai eu à, à aider à faire naître, euh, euh, bah, c'était à deux mains, cela dit, c'était quand même un septième bébé, alors autant dire que euh, c'était plus dangereux d'être devant qu'à côté. il est sorti tout ça, bien sûr, il ah ouais. à faire. Il fallait l'attraper quand même. C'est vrai, il ne fallait pas qu'il glisse parce que ça glisse un hein, bébé. Et oui. Il faut faire très attention. <rire> mais c'est vrai que tu vois, comme quoi tu peux alors euh, à la fois. Euh, euh, vivre des situations où on va être beaucoup plus exigeant et je, je suis gentil en disant exigeant bien sûr, euh, pour ne pas dire plus vache euh, avec toi et en même temps, bah, tu peux être amené à faire des choses que les, que les autres ne font pas c'est-à-dire que moi dès le deuxième, quand j'ai vu une sage-homme qui commençait à vouloir mettre ses mains sur les miennes ben, je me sentais moi les gens en confiance avec le geste en fait. Tu vois, je n'avais mmh. pas cette peur de la pression, ouais. euh, de la pression de la tête. Il faut quand même rappeler qu'un bébé qui pousse, une contraction utérine en tout cas, ça, ça fait exercer une pression de 40 kg quand même. Hein. Ah 40. Oui. Voilà. Ah oui. Donc, à un moment donné, il faut comprendre que quand la tête sort, il ne faut plus pousser. Sinon, euh, bah, le, le corps se suffit à soi-même. Mmh. Euh, et effectivement... Ça m'est arrivé deux, trois fois de mettre un petit coup d'épaule à la sa sage-femme diplômée pour ne pas qu'elle vienne m'embêter. Voilà. Voilà. C'était mes petites vengeances, je faisais ça discrètement, parce que si jamais c'était trop marqué, je risquais gros quand même. Non bon là on ne dira Et... pas les noms, hein, contrairement à la maîtresse de CP. Oh, aujourd'hui je me ferai un plaisir de dire les noms, mais mon code de, déont... mon code de déontologie m'interdit, donc je vais me garder de le faire. C'est ça. Voilà. Et du coup, en, en autres difficultés ou réussites que tu as rencontrées euh, dans, dans l'exercice de tes fonctions, en tes débuts peut-être davantage Alors oui, euh, tu vois, j'ai beaucoup insisté euh, là sur le, ma propre existence en tant qu'étudiant et en tant que sage-femme proprement dite, tu vois. Maintenant, quand tu es euh, un homme jeune ou un jeune homme, on voit ça comme on veut, euh, il faut aussi... Que tu acceptes d'avoir ta légitimité auprès des femmes elles-mêmes. Mmh. C'est quand même pas facile parce que tu fais, euh, tu fais une approche particulière. Hein, euh, prendre une tension c'est une chose, faire un, un examen vaginal c'est une autre. Euh, et et, et c'est vrai que euh, tu as besoin d'acquérir euh, une certaine pratique pour te sentir à l'aise avec ces gestes parce que d'une part il faut les apprendre mais tu dois aussi très clairement toi-même essayer de trouver la juste mesure pour euh, avoir une stature, euh, avoir une tonalité, choisir tes mots et faire les bons gestes alors que tu apprends tout ça. Et, et, et je pense que le parallèle avec les, les enseignants est le bon aussi. Ce, le savoir et le savoir-faire c'est une chose, le savoir-être c'en est une autre. Et donc être un très jeune homme et, et se présenter face à des femmes qui elles-mêmes euh, vont avoir à, à se présenter avec une forme de nudité ou une autre, mais ce n'est pas facile pour nous. Alors, tu veux tellement être bienveillant par moment que euh, tu, en, tu en es gêné. Il mmh. faut un temps, hein. il faut un temps. Donc euh, ce qui a été super pour moi, euh, c'est presque extasiant, euh, c'est qu'à chaque fois que je me suis posé des questions euh, dans mon devenir d'élève, ce sont toujours les patientes qui m'ont remis sur le droit chemin. Quand ça a été dur par moment, euh, J'ai eu un accouchement euh, qui, qui m'a rétabli euh, dans ma joie. Euh, quand, euh, même une, une fois installé en libéral, plus loin dans ma carrière, quand je me suis posé des questions sur certaines activités, comme par exemple le fait de pratiquer ou pas la rééducation périnéale quand je me suis installé en libéral en 2008, je me disais, bon, peut-être que cette activité-là, c'est peut-être pas trop pour un mec et tout. Et en fait, mmh. euh, j'étais installé depuis deux mois, et mes patientes ont commencé à me dire, mais comment ça se fait que je ne fais pas la rééducation <rire> Mais euh, ben, attendez, vous m'avez fait ma prépa, vous avez fait mon suivi à la maison. <rire> et la suite couches. alors <rire> et, et la suite, exactement. Et donc, ce sont les patients qui m'ont botté les fesses. Alors, je te raconte une anecdote qui devrait te faire beaucoup rire, et, et, et je, je pense... Euh, en tout cas, j'espère ce qu'écoute, c'est que j'étais en toute première année d'études et c'était mon stage de gynécologie, donc deuxième mois d'école, vraiment tout jeune, tout jeune étudiant, et je me retrouve dans une, dans une chambre pour faire, la, pour faire la toilette à une patiente d'un petit peu plus de 60 ans qui avait été opérée, donc avec une collègue de ma promo. Donc on se retrouve à deux pour faire cette petite toilette, donc on prend toutes les précautions, euh, on avait déjà... A pris tout ça à l'école. Hein. On apprend très très vite à l'école de sa femme ces premiers gestes-là. Et donc euh, ma collègue me dit bon écoute est-ce que tu veux faire la toilette ou rincer puisque c'est un qui rince comme' qu'il a. Enfin, bref et je dis non je vais rincer, fais la toilette etc. Voilà. Et donc elle fait les gestes et moi je devais avec un gros, à l'époque c'était des gros avec des tuyaux tu vois aujourd'hui on fait plus ça mais et, et je devais euh, le moment venu verser l'eau euh, tu vois sur euh, sur euh, la partie savonnée comme on peut se douter. Et je voulais tellement faire attention, mais tellement faire attention, bien montrer à la patiente que je la respectais, que finalement j'en étais presque à détourner mon regard quand j'approchais le bourreau. Et, et c'est ce, produit ce qui devait se produire, c'est-à-dire qu'ayant mal visé, j'ai arrosé la cuisse de la patiente, et ça a dévié sur son ventre, dans les draps dans son lit. Et, et en fait, euh, je me suis retrouvé euh, mal à l'aise et, et dans la seconde, elle s'est mise à exploser de rien. C'était fabuleux parce qu'elle était opérée de la veille, elle était, elle était vraiment fatiguée et elle me regarde, elle me dit je j j Jeune homme, je ne vous dirai jamais ce mot-là, jeune homme, il va falloir que vous assumiez de regarder ce que vous êtes en train de faire, vous voyez, si vous voulez faire ce métier. Donc, soit vous me lavez et vous visez bien, soit vous ne me lavez pas, mais il va falloir changer de travail. Donc, euh, vous voyez, vous êtes et en oui. train de travailler, je ne vous ai rien dit, vous continuer à faire votre travail, vous êtes en train de l'apprendre, et vous m'avez l'air très gentil. C'était ça en substance, tu vois. Ouais. Et, et ça a été magnifique, parce que j'ai jamais oublié cette, cette patiente-là. Et en gros, euh, après elle, je n'ai plus jamais eu peur de quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'au fond, tu vois plus tu es à l'aise avec, euh, avec ton métier, et mieux les patients te sentent. Mais il m'a ouais, fallu ce geste-là. Oui, mais il y a des cas à passer en même temps, hein. c'est normal. Hein. Tout se fait ouais, pas en un ouais, jour. Voilà. Ça se saurait. Il a fallu <rire> que j'arrose cette patiente. <rire> bon, la pauvre c'est sacré voilà. pour toi. C'est très caractéristique, exactement. Mais, <rire> mais, mais c'est très très caractéristique parce que finalement, quand, quand tu y réfléchis, en dehors de la consultation de grossesse, c'est un moment un peu particulier. Dans notre travail à nous, euh, de libéral par exemple, euh, euh, c'est le suivi gynécologique. Euh, je ne connais pas une patiente qui sous levant le matin pour aller à sa visite annuelle de gynéco, se lève en sautant au plafond, « Ah, génial, aujourd'hui, je vais voir ma sage-femme à ma consulte !» De fait, tu vois, euh, je n'en connais pas non plus, qui, qui, qui se lève en courant, « Ah, génial, j'ai ma séance de rééducation du périnée aujourd'hui !» Non, ça, c'est sûr que non. Tu vois voilà Ce n'est pas les il moments a, les plus glamour, euh, on dira. Voilà. Donc, il y a une, une, je dirais, une très forte sympathie euh, à l'égard de notre métier, mais... Euh, si tu mets un petit peu en relief tout ça, il y a quand même cette nécessité d'accueil de, de, de la patiente, où il y a, euh, au-delà au de la bienveillance, il y a la jovialité qui rentre en ligne Bien sûr. Ouais, il faut Sinon, je aussi. vais recevoir... Ben, bien sûr ouais. et, et, et, ça. Ça, et, et, et, et oui, et surtout si tu ne connais pas la patiente, tout se joue dans les, les 15-30 premières secondes, c'est ta mm. manière de l'accueillir, de la faire entrer dans ta salle de consultation, mais ton propre cabinet a une importance capitale. Euh, L'image de, de, de ton cabinet, elle, elle est ta propre image, la manière d'accueillir. Si tu mets des canapés, c'est pas pareil que si tu mets une chaise, si tu mets une mmh. théière avec euh, des tisanes, c'est pas pareil que si tu mets rien. Ouais. Tout compte en fait. Oui, bien tout sûr, c'est chaque détail. Et... Ouais. Oui, oui. Et, et si le lieu, en tout cas c'est ma philosophie, si le lieu ne ressemble pas vraiment à un lieu médical, tu as déjà gagné beaucoup mais en même temps, il y a certaines qui ont besoin de ce cadre. Donc, il faut oui. trouver ce juste milieu. Voilà. Oui, oui. parce que voilà. c'est sécurisant aussi, quelque oui. part. Donc, euh, il faut oui. un peu des deux, quoi. Exactement. Donc, donc tu vas choisir... Vas-y, vas-y. Ouais, tu, euh, tu, tu, tu, tu choisis ton mobilier en fonction de ta personnalité. et de, de... En tout cas, pour ma part, de ces éléments-là, quoi. Oui, voilà. c'est ouais, ça. Et au niveau des tout qualités, compte. donc, du coup... Euh, de la bienveillance évidemment envers, euh, envers ces dames, hein, voilà, envers les bébés aussi, <rire> mm. je me doute, euh, mm. une, une façon d'accueillir mm. qui est quand même particulière, et euh, voilà comme tu le disais, ces, ces premières secondes de contact sont, sont primordiales, oui. qu'est-ce que tu donnerais oui. comme qualités euh, qui sont nécessaires pour l'exercer au mieux nécessairement quand même à la base un esprit de synthèse parce qu'il faut être en capacité d'aller réunir des éléments qu'on ne te donnera pas, et ça c'est le propre d'un professionnel de la santé de toute façon, hein. c'est d'aller euh, recueillir les informations, d'être capable euh, d'aller euh, trouver quelque chose peut-être, euh, mais aussi recueillir les informations, ça n'est pas que les informations médicales on est aussi dans un travail où où il, faut, où il faut être capable parfois d'aller chercher quelque chose que la patiente ne, ne dirait pas, ou mmh. euh, tu, tu peux demander comme ça à une, patiente, à une patiente si elle a déjà été violentée dans sa vie, tu vois, mmh. par exemple. Bien sûr. Voilà, ou, ou si elle l'est actuellement, alors euh, elle peut venir pour quelque chose, mais parfois tu vas sentir autre chose. Donc, mmh. Tout ça, ça, ça s'apprend, donc il faut des qualités de finesse, effectivement, euh, pour pouvoir poser les bonnes questions de la bonne manière au bon moment, voir ouais. certaines choses. Trouver les bons mots. Euh, mm. Oui, oui. Euh, donc, nécessairement, euh, ça suscite un certain nombre de, de, de, de formations. On a de, de gros modules de psychologie non, mm. euh, qui nous emmènent à, à, à nous permettre de gérer ça. Euh, mais, mais tu sais, de euh, euh, sang-froid, beaucoup, euh, on pense toujours à la salle de naissance, bien sûr, parce que c'est un peu celle dans notre métier qu'on qu appelle l'unité reine, c'est le lieu roi, hein, celui où toutes les vérités se, se cristallisent. Euh, quand tu es jeune étudiant, tu, tu, au tout début tu rêves de voir des accouchements, euh, et puis très vite tu comprends qu'il ne peut pas y avoir un bon accouchement s'il n'y a pas eu un bon suivi, un bon, un bon suivi du travail, un bon suivi de grossesse, et très vite tu comprends que c'est un travail de fond, un mmh. travail d'équipe. Euh, et donc, il faut avoir euh, euh, tous ces éléments-là bien, bien, bien en tête, en fait. Euh, ouais, je trouve qu'il faut beaucoup d'humilité, en fait, dans ton métier, parce que oui. tu es en retrait, et pourtant, tu es oui. essentiel dans cet instant qui est celui d'une femme. Voilà, ça va être oui. l'instant qu'elle se remémorera toute sa vie. Donc... Euh, il faut être en retrait et en même temps, il faut être euh, drôlement présent, quoi. C'est très juste. Mm. C'est très juste, parce que en tout cas, au moment de la naissance, tu sais que ce qui va se passer va rester gravé. Donc, euh, on, on est porteur d'une responsabilité euh, inouïe, et, et euh, elle est symbolisée par le, le, le remplissage de l'acte de naissance, hein, qui, qui est ce document qui qui te donne le sésame à l'état civil, de la déclaration de naissance et de l'existence même de l'identité de l'enfant. Donc, tu rédiges le papier qui dit « oui, devant l'état, je suis, je suis témoin de la naissance de cet enfant, tel jour à telle heure, mm. et donc je suis le garant de, de la réalité de, de ça, et, et donc l'enfant existe derrière ». C'est ouais. le point de départ, je dirais, officiel, un petit peu, mais... Tu vois, euh, euh, l'humilité est beaucoup, parce que de toute façon, tu peux avoir euh, mille situations identiques euh, que tu vas être amené à gérer comme il faut. La mille unième, qu'est-ce qui, qu qui va se passer, euh, qui fait qu'elle ne se, se terminera pas bien Est-ce que c'est la malchance Parce que quand je dis la malchance, c'est que tout n'est pas juste, c'est pas parce que tu mets en place euh, euh, une réaction médicale que, que ça va toujours marcher, sinon on, on, on le saurait, hein, si on pouvait toujours guérir les gens de tout. Euh, voilà. Euh, donc déjà c'est ça, être humble, c'est de te dire que tu n'as pas la même sur tout, et alors en obstétrique, s'il y a bien une chose qui est, qui est vraie, c'est ça, c'est être humble, parce que quand tu commences à te sentir trop fort, tu perds les pédales, tu perds, euh, tu perds tes capteurs, tu vois, euh, trop de certitude, c'est pas bon. Et, et tu mets tout ça euh, dans des situations imprévisibles, donc il faut être capable de réagir à n'importe quel moment, de n'importe quelle ça. manière. C'est ça, ouais. Et, et, et dans des moments où tu n'es pas forcément dans ton état physique le meilleur, il faut être capable de faire la même chose à 4h du matin, quand tu luttes peut-être furieusement contre le sommeil, ouais. euh, parce que c'est ça aussi, hein. euh, es censé être en forme, mais bon, on est des êtres humains, et clairement on n'est pas fait pour vivre la nuit, quoi. Euh, voilà, dans l'exercice que j'ai aujourd'hui d'accompagnement global bah, parfois euh, euh, voilà, je suis amené à me coucher le soir et au moment où je me couche le téléphone sonne et je pars peut-être pour une vingtaine d'heures donc euh, mmh. il faut avoir aussi cette lucidité, heureusement si on sent qu'on lâche, il faut savoir appeler à l'aide hein, ouais. il n'est pas idiot mmh. euh, mais oui euh, être capable d'être lucide tout en étant euh, aussi conscient de sa propre fatigue, c'est pas mmh. facile ouais. Ouais. Et du coup, une, coup une, une, journée type, une journée type, c'est raté, là, je ne peux pas te demander une journée, parce que du coup, il y a aussi des nuits dedans. <rire> Mais bon, on Exactement. va dire euh, un schéma un peu alors. ce qui s'approcherait du plus, du plus classique. <rire> Ça serait quoi? Alors si on si on exclut euh, l'activité imprévisible euh, de patientes qui se mettent à accoucher, que j'accompagne euh, à la maternité. Mmh. Euh, la journée type d'un libéral. Ce sont des consultations sur des journées relativement longues en général euh, et qui donc vont euh, euh, me permettre d'avoir euh, cette chance de, de, de, de varier les plaisirs entre une séance de préparation à la naissance, euh, suivie d'une consultation de gynécologie, euh, suivie euh, peut-être d'une pause de stérilet et puis euh, d'accueillir une patiente euh, euh, peut-être en urgence qui a qui ressent une boule dans le sein et qui a besoin d'être rassuré ou orienté, etc. Puis tu repasses à une consultation de suivi de grossesse et t'enchaînes avec une séance de sophrologie obstétricale, tu vois. Donc euh, Et puis ensuite, tu vas partir sur un domicile parce que tu as une patiente qui, qui a des contractions et qui est à la maison, à qui tu dois faire un monitoring. Et puis tu vas aller faire un, un domicile suivant pour aller voir une jeune maman, d'un enfant de cinq jours qui est à la maison deux jours avant. Et, et tu vas faire ça, voilà, tu vois, je vais ah, te hein. montrer un peu l'éclectisme, ouais. et, et, et c'est ça qui est extraordinaire. Et encore, je te parle d'une journée d'une sage-femme libérale, parce qu'il mm. euh, y a tellement de manières de, de l'exercer, ce métier, qu'il soit bon, à l'hôpital ou en clinique, bien sûr, que ce soit en salle de naissance, en service de suite de couche, en grossesse pathologique, mais aussi euh, en orthogénie, c'est-à-dire... Euh, dans les unités qui s'occupent euh, des, des interruptions volontaires de grossesse mais aussi dans les services de PMI euh, dans un cadre euh, je dirais de prévention totale hein, avec des, des situations aussi euh, sociales très difficiles euh, et puis euh, ce sont aussi les sages-femmes enseignantes puisqu'il faut bien apprendre son métier Bien sûr. donc nous aussi dans nos métiers nous enseignons et, et nous transmettons et puis dans le cadre de notre exercice on accueille des élèves en stage aussi donc euh, oui. Donc voilà, on a ce travail de, de transmission de connaissances permanent Voilà, c'est vaste, hein, tu sais. Ouais. Voilà, je t'ai raconté une de mes journées type, mais... Ben bah oui, mes puis mes ça varie d'une journée à l'autre. C'est l'avantage. Exactement. Ouais. Voilà. Et euh, est-ce que j'ai la, la chance de ne pas m'ennuyer. Pardon J'ai la chance de ne pas m'ennuyer. Ah oui, ça je me doute. Ouais. Tes journées euh, doivent passer à vitesse grand V. <rire> oui, mais je, je, je, je, je n'ai pas parlé d'administratif, mais c'est quand même une tâche extrêmement lourde et on est absolument pas aidé par ouais. euh, les instances officielles, d'assurance maladie, les mutuelles, enfin on est vraiment, vraiment, vraiment par ailleurs. Ah ouais. Ça c'est compliqué. Est-ce que ton métier t'a amené à faire des choses auxquelles tu ne t'attendais pas hum. euh... Oui, euh, en tout cas dont je, auquel je ne m'attendais pas dans le cadre de mon métier en tout cas. Mmh. Euh, par exemple, euh, euh, j'ai eu des fonctions d'encadrement et de, de responsable de maternité et euh, j'ai eu trois missions dans, dans trois maternités différentes euh, qui ont fait que j'ai été amené à travailler sur euh, la construction de nouveaux services. Donc, euh, et, et pour deux d'entre elles, donc des, des, des grosses maternités, participer très activement. À, à la conception des, des, de ce qu'on appelle aujourd'hui des pôles mère-enfant, hein, de, de bâtiments comme cela, et un bâtiment comme ça qui sort de terre hospitalier, il sort de terre pour une quarantaine d'années en général. C'est euh, particulier parce que quand tu t'engages dans ce métier, tu, tu ne t'attends pas à avoir, euh, parfois, euh, être amené à remplir des missions comme ça qui sont un peu surprenantes. Et, mmh. et c'est vrai que, voilà, donc, euh, me, me dire qu'il y a des... Euh, des étages de, de ces bâtiments qui existent sur la base de, de, bah, de coups de crayon qu'on peut donner au départ, euh, avec de travail avec ouais. les architectes et les autres équipes, c'est un travail de longue haleine qui est passionnant, on n'est pas formé pour ça, mais on est les gens de terrain euh, qui ça. apportent euh, mmh. euh, la nécessité et en même temps, euh, euh, avec toutes les contraintes d'un bâtiment, les circuits, que ce soit sûre, les circuits patients, circuits déchets, circuits médicaux, exactement. Eh oui. Et, et quand tu arrives au bout, eh, bah, il faut que tu quand même que tu sois capable de dire hein, je veux telle prise par pièce, telle prise à tel endroit, des prises de courant, etc. » ça. Ça va jusque là après. Hein. Ouais. Voilà, voilà. Donc ça c'est peut-être des missions surprenantes d'avoir contribué, euh, pareil avec beaucoup d'humilité, mais, mais mais avec action, hein, action forte à, à ce que à ce que certains bâtiments existent aujourd'hui à ma manière. Donc, c est, c est, on laisse une petite trace derrière soi. On a fait un travail de fourmi. Je me dis que j'ai servi, servi, à quelque chose. Euh, voilà, ça c'est, ça fait partie des, des, des quelques, quelques missions surprenantes. Hein. Après, euh, ouais, je dirais que c'est le plus, le plus étonnant après tout, ouais. tu vois, parce que c'est ce qui s'éloigne de l'humain, c'est mettre quelque chose au service de l'humain. Oui, complètement. Euh, après, le... ce métier est tellement vaste, si tu veux, possibilité d'action que on pourrait citer d'autres choses, mais ce, ce serait beaucoup plus proche de ma fonction première, là c'était plus des fonctions managériales qui étaient, mmh. qui étaient les miennes, donc euh, c'est plus ça, voilà, moi je dirais que c'est ça qui m'a un peu surpris, euh, d'être euh, si jeune euh, dans des missions si, si lourdes, en fait, tu vois, ou euh, euh, même me voir confier mon premier poste de responsable de maternité dans une clinique, en plus, où tu n'as pas de chef de service, si tu veux, il n'y a pas de chef de service en privé. À ah oui. euh, proprement parler, donc euh, tu te retrouves comme ça, euh, avec euh, euh, à 26 ans, en charge d'une maternité, enfin, c'est très impressionnant au départ. ouais j'imagine, oui. Euh, bon, euh, d'ailleurs, ça se pas fait et puis on en sort grandit. Oui, <rire> oui, mais oui, parce que tu sais, euh, dans, dans, dans des fonctions d'encadrement, dans, dans euh, on t'oblige à prendre d'une certaine hauteur. Cela dit, euh, si les choses font qu'on euh, t'y place, parce que je n'ai rien fait pour y aller hein, d'ailleurs, euh, c'est que peut-être euh, tu, tu, tu manifestes une envie de prendre de la hauteur et de participer euh, à la progression de l'équipe, à, à l'idée de, euh, de fédérer aussi tout le monde autour d'une philosophie de travail. Enfin, mmh. C'est compliqué de contenter tout le monde. Hein. Euh, voilà. Donc euh, oui, oui, ça m'a obligé très vite à, à, à prendre de la hauteur et, et, euh, et même à un moment donné à prendre une vraie décision très claire pour ma carrière parce que euh, il a été question à un moment donné qu'on euh, me confie en parallèle une deuxième maternité, c'est une maternité privée, mais, mais, mais dans l'objectif très affiché euh, d'être dans une évolution de carrière pour, pour occuper dans le groupe à terme... De, un poste de directeur de clinique, tu vois, donc faire un parcours comme ça, euh, où il y a, bon, voilà, t -t -t -t ton directeur te, -te profile et t'explique qu'il aimerait bien te, -te voir évoluer là-dedans, quoi. Et, et... et j'ai fait ce choix, de, de, de, de, non seulement de ne pas y aller, mais après de quitter, et de rejoindre l'hôpital public où j'avais une mission magnifique qui m'attendait, qui n'aurait pas vu le jour en l'état, elle aurait été sublime, mais, mais ce n'est pas de mon fait, Après, mmh. ce sont des questions de, de départ de chef de service, enfin, c'est très compliqué, mais euh, euh, oui. Ben... Oui, voilà, c'est des, de vie, vie, euh, des, des, des envies, et puis euh, quelque part oui. ça t'aurait aussi euh, fait quitter peut-être cette proximité avec, euh, avec les patientes. C'est exactement euh... ça, en fait, c est, c est, c est, c est ce que tu dis, c'est exactement ça qui m'a empêché d'y aller, c'est-à-dire que je pense que ça m'aurait sûrement plu, hein. mais, mais euh, à un moment donné, euh, il a fallu que je me pose la question sur euh, euh, qu'est-ce que je voulais faire, effectivement, de, de, de ma vie professionnelle, et qu'est-ce que j'étais au fond de moi et dans mon cœur, et, mmh. et je me disais, mais euh, même si un jour tu étais euh, en charge d'un établissement, euh, euh, tu, tu, tu es, tu resteras sage-femme toute ta vie, donc à partir mmh. de là... Euh, c'était dit, et, et en plus euh, finalement ce sont des évolutions qui t'éloignent de plus, de plus en plus du terrain ouais. et, et déjà les patientes me manquaient un peu hein. mm. Donc, tu vois au final de, de, de poste d'encadrement je suis revenu à quelque chose de, de plus, plus, plus direct quoi, en libéral ouais. Là. Ouais. et en plus euh, les patientes qui viennent me voir elles font le choix délibéré de venir me voir moi si tu veux quelque mm. part ouais donc, euh, je, je suis tributaire aussi de ce choix et je dois en être digne. Donc, euh, la confiance, ce n'est pas gratuit, ça se gagne. Ah oui, complètement. Et, et, et, et ça doit se confirmer tout le temps. Ouais. Donc, euh, voilà. J'ai ouais. fait le choix de, de rester celui que je suis. C'est ça, c'est ça. Mais bon, avec des projets, donc c'est toujours bien. Oui. <rire> Est-ce que mais tu veux. Avec des projets. Oui, mais c'est ce, ce qui fait vivre aussi. Hein, si on n'a pas de projet, c'est. Triste la vie, <rire> oui, exactement. Est-ce que tu peux pour, pour clore quand même cette interview nous raconter un, un meilleur souvenir que tu as vécu mmh. ou un pire aussi mmh. Je te laisse le choix. Euh, je, je vais essayer de faire les deux <rire> euh, le, le, le souvenir, alors, le souvenir, le pire. Forcément, je, je, je me dois d'être court parce que. Il y a une belle convivialité dans notre échange et forcément ça risquerait de, de noircir le tableau. Euh, mais euh, ça concerne une naissance euh, inopinée de, de jumeaux extrêmement prématurés qui étaient d'ailleurs trop prématurés pour avoir euh, une chance euh, de vivre hein, puisqu'on n'était pas euh, malheureusement en période de viabilité. Donc c'est une patiente, j'étais en garde en salle de naissance à l'époque et, et cette patiente est arrivée... Euh, aux urgences, elle, avait, elle venait de perdre les os et elle ne sentait pas particulièrement de contraction. Et, et donc voilà, euh, lorsque je l'ai examinée, j'ai ce souvenir qui, qui est impérissable, lors de mon toucher vaginal au bout, au bout de mes doigts, d'avoir senti, euh, senti un petit coup de pied, j'ai senti tout de suite que c'était un tout petit pied qui me donnait deux coups comme ça. Et j'ai compris tout de suite, au vu de son terme, que d'une part, euh, l'accouchement allait avoir lieu de façon inexorable. Euh, et que et que ces enfants euh, n'allaient avoir aucune chance euh, même s'ils étaient nés dans la meilleure maternité avec le plus grand service de néonates euh, c'est impossible, quand c'est trop tôt c'est trop tôt euh, et donc voilà il fallait que j'avais ce, cette sensation au bout des doigts et c'est un grand moment de solitude où il fallait que j'annonce à la patiente et au couple euh, et il fallait que je vive ça, ça moi-même euh, voilà donc euh, euh, ça a été un, un moment difficile. Voilà. Donc, ces enfants sont, sont nés euh, dans l'heure qui a suivi, euh, les parents euh, en état de choc n'étaient absolument pas en capacité tout de suite d'avoir de, de, leur bébé dans les bras et donc euh, voilà, je les ai emmenés avec euh, l'auxiliaire de puriculture qui était avec moi, j'avais fait venir le de garde, on était tous les trois et, et ces deux petits ils sont, ils sont partis tout doucement avec nous voilà. ouais. euh, pas avec leurs parents voilà, ça reste un moment ouais. difficile mais euh, j'ai cette sensation que euh, pour eux, pour ces petits on a, on, on a fait du mieux qu'on pouvait pour, euh, pour euh, les accompagner voilà, pour qu'il n'y ait surtout pas de souffrance et que tout se fasse dans une extrême douceur si tant est qu'on puisse parler de douceur dans ces moments comme ça ouais. Mais euh, voilà, encore aujourd'hui, je me dis que euh, ouais, c'est très douloureux, mais qu'en même temps, on ne pouvait rien faire. En tout cas, euh, même 20 ans après, euh, aujourd'hui, on ne pourrait rien faire non plus. Et, et je me dis qu'après tout, euh, euh, ben, ce n'était pas plus mal que ça soit tombé sur moi. Quoi. Quelque part, on avait le temps de le faire, il n'y avait personne d'autre. Peut-être que d'autres collègues, dans d'autres circonstances, auraient eu une autre patiente qui accouche en même temps, auraient dû ça aurait été compliqué. Je trouve qu'on avait la chance d'avoir le temps de s'occuper d'eux. Ouais. Et ces petits, sont, voilà, sont, sont, ils, sont, ils sont partis avec nous et on les a ramenés seulement après quand les parents étaient prêts dans leurs bras. C'est clairement mon souvenir le plus douloureux. C'était une très grosse épreuve à, à vivre et à affronter. Ouais, euh, la, la, la, la plus belle, en revanche, elle, elle est sûrement difficile à trouver parce que justement, moi, je suis privilégié de faire ce métier-là. Ouais. Donc des belles histoires de naissance. Heureusement... Euh, j'aspire à en vivre encore de nombreuses, donc je suis un grand privilégié de la vie de pouvoir être aussi proche de, de tous ces couples et de, de gens qui nous font cette confiance, et, et de vivre des choses extraordinaires, puisque la naissance est un moment unique dans une vie, et, et moi j'ai eu cette chance de le partager tellement, tellement, tellement de fois, euh, et, et ça va continuer, que je me sens privilégié. Bon, malgré tout, il y a quand même une histoire <rire> Il euh, y a quand même une histoire, et c'est l'histoire euh, euh, de ce petit Lucas. Alors encore une fois, c'est comme quoi, tu vois, c'est une histoire de naissance très prématurée. Mm -hmm. Et là, c'est une patiente, en l'occurrence, que j'avais en accompagnement global. Donc une patiente que je devais accompagner jusqu'au terme, y compris lors de son accouchement, dans mon activité libérale. Et cette patiente a cinq mois et demi de grossesse, bon, pour ceux qui savent un peu, mais qui était... À... 26 semaines d'aménorrhée et demi, donc c'est 5 mois et demi, hein. euh, me téléphone en plein milieu de la nuit euh, en me disant qu'elle a perdu 2-3 euh, deux, deux, taches de, de, de sang rosé sur sa culotte, donc elle a pas mal au ventre et sans rien, elle a pas perdu de liquide. Enfin, bon, je vais pas trop aller dans le détail, pas forcément ça qui est intéressant, mais j'ai absolument aucun élément qui m'indique qu'il faut qu'elle aille euh, euh, dans une maternité de type 3, dit, bon, euh, je veux juste me rassurer euh, euh, en la voyant tout de suite je vous propose qu'on se voit à la maternité pour qu'on fasse le point quand même et, et arrivée à la maternité elle ne sentait rien du tout du tout du tout et en réalité le monitoring a montré qu'elle avait des contractions euh, nombreuses, qu'elle ne sentait pas et ouais. son col était déjà bien dilaté donc elle était en, en milieu de travail sans s'en rendre compte en fait mmh. euh, ce qui fait que euh, le transfert était impossible à ce moment-là vers une maternité de type 3, puisque là, il lui fallut, à l'idéal, qu'elle soit dans une maternité de type 3, puisqu'il y a des services de néonatologie, prendre en charge l'enfant oui. sur place, etc. Donc, il fallait prendre en charge là où nous étions, et ensuite organiser un transfert avec le sami-pédiatrique. Mais il fallait que nous assumions la naissance sur place pour euh, ne pas prendre le risque que la naissance ait lieu dans une ambulance. En tout cas, c'est comme ça qu'on marche, le mmh. protocole d'aujourd'hui. Euh, pareil, donc... Ça, ça a pris la nuit, hein, mais ce petit, ce petit aîné, il pesait un petit peu plus de 800 grammes. Euh, donc, c'est quand même compliqué. C'est une histoire complètement folle parce qu'on s'attendait au pire, bien sûr. Hein. On avait préparé les parents au pire. Le SAMU pédiatrique est sur place euh, pour la naissance. Euh, cet enfant, en sortant, essaye de respirer, ce qui est déjà... Euh, <rire> ce mmh. qui est déjà presque un exploit, et il se tient bien. Je le confie très vite euh, au, au pédiatre, euh, pour la prise en charge immédiate, la pédiatre du SAMU pédiatrique, et c'est ahurissant, euh, commence à avoir la tête qui tourne en intubant, il euh, n'avait pas mangé, depuis. on l'a su qu'après depuis le matin, et on était en plein milieu de la nuit. La, mmh. la, la pédiatre euh, du SAMU dit euh, « attention les gars, je vais tomber, euh, je me okay. sens mal ». Elle tombe par terre et s'évanouit, quasi. Oh. Euh, le pédiatre de la clinique était là aussi, hein, donc il prend le relais, mais on se retrouve à deux, moi et lui, à donc, euh, ventiler cet enfant et le faire respirer. Bref, je résume, on finit par euh, prendre en charge sa réanimation. Euh, effectivement, pendant 45 minutes, comme ça, c'est moi qui tiens ce masque hein, euh, et qui le ventile quoi, au bout de cette sonde d'intubation. Donc, euh, je. Je, je crée cette fréquence respiratoire et je tisse un lien comme ça avec ce petit je me dis mais bon sang t'es là euh, je, je me dis mais je me refais le film et si j'avais su, est-ce que j'aurais dû envoyer ta maman tu vois, je me refais tout le truc comme ça et en même temps j'ai rien à mettre sous la dent d'ailleurs a posteriori quand on a refait l'histoire avec les équipes hein, bien sûr, euh, tout le monde a validé le fait que j'avais aucun moyen de savoir euh, qu'il fallait faire autrement donc j'aurais pu ouais. être en erreur hein. voilà. tu leur parles au bébé pour... quand c'est comme ça ah oui, bien sûr, bien sûr, il faut qu'ils s'accrochent, hein, parce mm -hmm. que là, ils sont entre la vie et la mort. Hein. Alors pourquoi cet enfant, euh, c'est mon meilleur souvenir aujourd'hui Parce qu'il euh, part en réanimation euh, dans, un, dans une maternité parisienne, je suis obligé de, de, de taire un peu tout ça pour des raisons de... De, de confidentialité, mais je vais pouvoir citer son prénom. Mmh. Euh, et ce petit Lucas euh, est parti pour trois mois d'hospitalisation de fait, puisqu'il a cinq mois et demi. Je prends de ses nouvelles tous les jours auprès de ses parents. Mmh. J'ai mmh. des photos, euh, tu vois, je, je suis très ému, en a accès encore oui, aujourd'hui. ça. Ça, mmh. ça date un peu. Et, euh, et cet enfant, au bout de 48 heures, euh, se voit avec une capacité respiratoire hors norme, en l'extube tube alors, pour ceux qui comprennent un peu, on lui enlève sa, sa sonde qui permet de, de relier le respirateur, Enfin, c'est inouï, je n'avais jamais vu ça avant, mmh. alors il y a bien eu des allers-retours, on a remis, réenlevé, mais en fait cet enfant se réhabilite comme euh, c'est assez rare que ça puisse se faire, et au final euh, il, il sort de, de néonat sans séquelles, aujourd'hui c'est un enfant qui se porte Absolument comme un charme, et euh, avec lequel j'ai des contacts de temps en temps avec les parents, toujours. Ah, C'est euh, C'est incroyable, de là où il est parti, euh, de savoir comment il a pu s'en sortir aussi bien. Euh, il est toujours du, d'ailleurs, en cas d'étude toujours, parce qu'on regarde comment il a pu s'en sortir aussi bien. Il a quel âge euh, il, est, ah, il, a, il, a, il doit avoir euh, maintenant 4 ans. Euh, C'est ça, 4 ans. Euh, il s'appelle Lucas. Mm -hmm. euh, et, et euh, c'est ce qui fait que moi j'ai eu mon, mon petit garçon euh, l'année dernière, il a neuf mois et c'est assez euh, pas prévisible hein, ce genre de choses mais euh, j'ai toujours regardé euh, ce, ce petit Lucas comme étant un, un féroce combattant tu vois, mmh. celui qui était sorti ouais. euh, sorti de, de nulle part euh, tel un phénix pour euh, non pas renaître mais naître et, et donc euh, c'est c'est pour moi le bébé le plus fort de tous que j'ai jamais rencontré, donc euh, ouais. j'ai voulu que mon garçon s'appelle Lucas, comme lui, tu vois, je, ça m'aime beaucoup ouais, je vois. de, de ouais. te dire ça, mais, mais c'est pas la seule raison, euh, c'est la chance aussi qui a fait que, quand j'ai évoqué ce prénom euh, à ma compagne, pour, euh, parce qu'on a su qu'on allait avoir notre bébé, euh, mais ben en fait, euh, quand j'ai cité Lucas comme ça en premier, je me dit, mais c'est exactement le prénom que je voulais. <rire> et et donc, euh, notre choix de prénom a duré, il a duré 10 secondes, en fait. Mais <rire> ce sont des, comme ça des circonstances de vie. Euh... Mmh. Voilà, donc euh, ouais, c'est ça. C'est l'histoire de Lucas, le... ce garçon de, de 800 grammes qui s'en sort, hein, qui ouais. survit à tout, parce qu'il a survécu à tout. Et pour moi, c'est le plus fort de tous. Quoi. Mmh. Et parce que voilà. tu étais là aussi, hein, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Euh... Derrière tout ça, il y a aussi un homme qui a su l'accompagner comme il fallait, qui lui a peut-être dit aussi les mots qu'il fallait pour qu'il se batte. C'est un tour euh, en fait, Certes, un certes tour. mais c'est surtout, c'est avant tout une équipe. Ouais. C'est une équipe et puis ce sont des parents qui ont, qui ont été incroyables parce qu'à cinq mois et demi, tu n'es pas prêt à avoir ton enfant et... Et, et ils ont été d'une dignité sans nom, euh, même mmh. si j'ai passé la nuit à les préparer. Tu ne prépares pas une naissance à cinq mois et demi en une nuit, quoi. Bien sûr. Et c'est un couple qui a été... Euh, mais mais, mais et je suis sûr que si ça s'était mal terminé, ils auraient été très dignes. Euh, ce, ce sont des, des personnes pour qui j'ai un profond respect. Ils ont été, euh, ils ont été magnifiques, voilà, magnifiques à tous les sens du terme, à nous, à nous conserver la confiance, nous laisser travailler... Et eux, être dans, dans ce vécu, eux aussi, avec humilité, tu vois. Faire face après les trois mois d'hospitalisation avec humilité, non, non, c'est une histoire humaine très très forte. Hein. Donc mm. euh, voilà, c'est moi, c'est mon gynéco, c'est les pédiatres, c'est euh, mm. l'équipe de réa, c'est tout un service de néonat, c'est monstrueux hein, les moyens qu'on engage, humain matériel pour, ouais. pour maintenir un enfant comme ça, en vie correctement. Euh, mm. On, en tout cas, si, pas, jamais, mais... euh, si jamais il y a les maîtresses de maternelle qui ont un petit Lucas euh, dans leur classe, qu'elles <rire> <rire> se méfient, c'est peut-être un, euh... un grand combattant. <rire> en tout cas, euh, s'il y a bien une chose dont, dont j'ai hâte euh, le concernant, c'est de, euh, de savoir ce qu'il va devenir parce que je me dis qu'il est forcément venu pour quelque chose de spécial hein. ouais. euh, il n'est pas venu pour rien sur cette terre celui-là hein. ouais, si, il s'est oh, battu ce... aussi fort <rire> oh, non, ce petit bonhomme je ne compte pas le lâcher je, je veux le regarder de loin voilà. <rire> et c'est d'ailleurs le seul enfant à qui j'ai écrit une longue lettre une très longue lettre hein, que j'ai remise à ses parents quelques, quelques temps après euh, euh, à peu près un an après, après qu'il soit né et je leur ai remis cette lettre en leur disant que si un jour ils avaient envie, ils pourraient lui donner quand ils seraient plus grands. Je comprends. Ah, c'est super, c'est super. Quel parcours hein. voilà. C'est hyper touchant tout ça. Mmh. C'est euh, voilà, mais c'est en fait quand on sait des histoires de vie, ça touche forcément plus. <rire> Et euh, mmh. voilà, je suis admirative de ton métier. J'ai l'impression, voilà, comme je te disais tout à l'heure. Que les sages femmes sont un peu les magiciens et les magiciennes de la vie. Alors même s'il y a un côté très technique derrière tout ça, il ben, y a quand même une petite part de, de magie et puis d'osmose. Oui, sont oui pour ça suffit pas. Euh, ouais, c'est très chouette. C'est avant tout, tu sais, on a, nous, notre rôle, c'est, on est des passeurs. Hein. Tu disais ouais, très bien tout à l'heure. Tu parlais de discrétion, tu parlais de, de savoir garder sa place. Euh, euh, j'ai tenu à le préciser euh, on ne fait pas des accouchements on accompagne les femmes qui accouchent ouais, ouais. Et, et même lorsqu'il s'agit de césarienne la césarienne c'est un accouchement dit par la voix haute ouais. donc euh, une femme accouche même par césarienne donc euh, nous, euh, nous on est juste là pour euh, être sur, euh, sur le chemin faire ce qu'il faut faire Guiter, ce qu'il faut euh, ouais. le plus discrètement possible en effet ouais. Ouais. Bah, écoute, je te remercie énormément pour euh, cette, euh, cette belle interview, hein. j'espère que, que ça parlera aussi à d'autres personnes, mais en tout cas j'ai été ravie de, de t'écouter. Euh, je sais qu'on peut te retrouver euh, sur euh, Facebook, sur Instagram, donc je mettrai les liens euh, dans, la, dans le descriptif. Tu vois, je suis émue moi aussi en fait de t'avoir euh, écouté. Oui. Là, comme quoi l'émotion ça se, ça se transmet de ça toute façon. Ça se transmet, exactement. Mais bien sûr. Oui. Et puis, euh, bah, je sais que tu as des beaux projets à venir, alors je te souhaite une très belle continuation pour ces projets. Oui, j'espère que je pourrai euh, effectivement euh, arriver, arriver au bout de mes peines. Et, et, et, et c'est évidemment sur, sur les réseaux sociaux que je vais faire savoir. Si ça et ben, je n'hésiterai pas à relier je... tout ça avec euh, plaisir. Mais je prépare effectivement. Je prépare <rire> un, un, un très gros projet de centre dédié aux femmes et, et, et quelque chose d'inédit, qui n'existe pas en l'état aujourd'hui et, et dont j'espère euh, qu'il fera plein de petits clones partout pour que vous puissiez avoir, vous toutes, des, des lieux où vous arrêterez de, de errer à droite et à gauche pour chercher des praticiens d'une spécialité ou d'une autre hein, où vous pourrez euh, aller avec vos enfants euh, en toute tranquillité euh, à vos consultations et ne pas être embêté euh, dans ce côté, euh, comment gérer l'enfant pour aller en consultation, en fait des endroits où il y a du répit pour les parents. Ce le répit parental mmh. qui est, qui est un, tel manque, un tel manque, et puis surtout de l'accompagnement aux parents aussi. Oui, ça Parce y a besoin. On est seul, donc euh, voilà, c'est vraiment extrêmement éclectique le lieu que, que, que j'imagine. Je suis en plein dedans, donc j'espère que ça va voir le jour. C'est un beau se sera, euh, <rire> oui, oui, oui, oui, 2022, en 2022 le sûr, ça. Voilà, le et, euh, on saura. Mmh. Voilà, voilà. Bah merci pour tout et puis une très belle continuation à toi alors. Merci beaucoup de ta confiance et j'espère que je dignement représenté mes concerts et mes confrères en tout cas Sans aucun doute Cet épisode est à présent terminé S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler sur les réseaux autour de vous et retrouvez-moi prochainement pour un nouvel épisode A bientôt